Oh voilà, franchement, ça en fout les cadres. Mais non, pas comme ça, c'est pas un bon cadre. Mais en fait, qu'est-ce qu'un bon cadre Un cadre, en fait, ça définit l'image de l'image. Est-ce que c'est ça ou encore ça Non, non, non. Composition, angle de vue, valeur de plan, c'est ce qu'on va voir maintenant. Une valeur de plan, c'est l'échelle de distance entre l'objet et la caméra. Si l'on veut mettre en avant un lieu ou un contexte, on utilisera le plan d'ensemble qui fait partie de la famille des plans larges. Dans cette même famille, il existe des plans de demi-ensemble qui, eux, serviront à spécifier le lieu où se trouve le personnage. Ce que vous voyez en est On utilisera le plan moyen pour représenter le personnage en pied. Il nous permettra de montrer l'action et de le mettre en valeur. Pour réaliser le partage d'un personnage, le plan rapproché sera le plus adapté. Il cadrera le personnage de la tête à la taille ou bien de la tête aux épaules. Il fait partie de la famille des plans-personnages, tout comme le gros plan qui, lui, sert à montrer les émotions du personnage. L'angle de vue le plus utilisé au cinéma est le point de vue neutre, car la caméra est placée au même niveau que le sujet, ce qui va permettre au public de s'identifier au personnage. Cet angle de vue est la plongée. Ici, la caméra est placée au-dessus du sujet et pointe vers le bas. Elle donne l'impression que le sujet est plus petit dans l'image. Contrairement à la contre-plongée, dans ce cas-là, la caméra est passée en dessous du sujet et pointe vers le haut. Cela permet de donner l'impression de hauteur et de domination de la part du sujet sur le public. Il y a aussi l'angle décadré qui est un cadre où l'horizon est fortement penché. Cela permet d'accentuer l'effet de tension et de suspense. Il ne reste plus qu'à définir ce que l'on souhaite mettre dans le cadre et comment. C'est là qu'intervient la notion de composition et la règle des tiers. Une composition symétrique inclut le cadrage en fonction de lignes imaginaires. Quant à elle, la règle des tiers est une aide à la composition en divisant en 9 parties égales le cadrage où l'on va aligner les objets le long de ces lignes. Enlever tous les éléments indésirables du cadre n'apportant rien au sujet ou encore toutes de structure qui parasite l'image. Il faudra faire attention à la lumière, donc éviter la surexposition ainsi que le contre-jour. En suivant toutes ces étapes et astuces, vous pourrez réaliser des cadres dites d'un Spielberg.